Donc le thème de cette émission, ce sont les retraites spirituelles et mon petit doigt me dit que euh, vous y avez déjà goûté. Exactement et d'ailleurs je me demandais moi si avec le Covid, les retraites ça avait toujours la même saveur parce que, on ne va pas se mentir, hein, le principe d'une retraite c'est d'aller s'enfermer tout seul pendant un temps délimité. Ça ressemble vachement à ce que le gouvernement nous propose depuis un an hein, niveau programme. Après on dit que l'église elle n'inspire plus personne. Euh... Mais bon, contrairement au confinement, une retraite, il euh, faut s'y prendre à l'avance, hein, sinon euh, tu n'es pas sûr d'avoir ta place. Au début, tu es tout excité hein, d'aller te poser au calme dans un lieu clos. Et euh, là, pour le coup, en fait, ça ressemble plutôt euh, au déconfinement, hein, avec la réouverture des oui. salles de cinéma. Hein, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, alors on a hâte. Puis au moment d'y aller, hein, on t'explique que ça sera sans pop-corn et qu'il n'y aura que des films français à l'affiche. Non, non. Ouais, nickel, merci <rire> du programme. Mais bon, sérieusement, quand tu pitches le principe d'une retraite à un ami qui n'est pas croyant, tu passes quand même un peu pour le mazot de service. Quoi, hein. Attends, tu prends une semaine de vacances pour t'enfermer avec des religieux <rire> Tu ne fais même pas la grasse matin hein, quand tu fais une retraite. Tu te lèves tôt, tu pries, tu écoutes ton enseignement, tu repries, tu vois ton accompagnateur euh, SPI, tu lis la parole de Dieu, bon, ce qui pour un non-croyant euh, correspond grosso modo ouais. à reprier, quoi. tu manges plus ou moins bien, hein, tu refais globalement euh, le même programme l'après-midi et euh, tu refais ça bah, le lendemain et tous les jours de la, de la semaine. – et en plus, tu payes hein, pour vivre tout ça, même si ce n'est pas très très cher. Mais... Bon, alors C'est sûr que ce n'est pas le programme qui fait rêver pendant un dîner. Hein. Arriver une soirée, crier « Eh les gars, attendez, moi je sors d'une retraite hein. !» euh, Ça ne crée pas l'euphorie, hein, ni un attroupement de gens qui te disent ah, « Vas-y, vas fais, fais voir des photos !» Non, ça, ça n'arrive jamais. Hein. Prière, enseignement, prière, c'est le programme qu'on a tous en tête quand on pense euh, retraite. Alors qu'en fait, bah, ce n'est pas ça hein, qui est vraiment intéressant. Hein. Ce qui est passionnant, euh, c'est tout ce qui ne se voit pas mais qui est vécu profondément dans le silence. Et là-dessus, bah, une retraite, c'est imparable. La dernière retraite que j'ai faite, moi, c'était en 2019, on n'avait pas de masque à l'époque, et on était loin de se douter euh, qu'on allait tous emporter quelques mois plus tard. Mais ce dont, euh, moi, j'étais loin de me douter, surtout, euh, c'est que les fruits de cette retraite, bah, je les verrai encore quelques mois plus tard, mais surtout un an et demi après. Oui. Bah, je me souviens du premier jour de la retraite, il y a un vieux prêtre qui nous avait dit ah, « Vous allez entendre beaucoup de textes de la parole de Dieu pendant ces quelques jours, mais il y en a un qui va certainement vous marquer à vie. » Moi, quand il a dit ça, je me suis mis à prier. Seigneur, je te confie ce vieux prêtre sénile par pitié, mais ramène-le à la raison. <rire> c'est vrai, d'où il peut savoir qu ce qu'on oui. va vivre, quoi. surtout aussi précisément que ça. Quoi. Bon, bah, ça n'a pas loupé. Euh, le dernier jour, l'extrait de la parole de Dieu, il m'a rejoint mes gens en plein cœur, mais comme une flèche. Wow. Quoi. En rentrant, euh, j'ai raconté à mes amis euh, ce que j'avais vécu pendant ma retraite, le passage de la parole de Dieu qui m'avait touché, les fruits qui en avaient découlé. Et un ami m'a fait euh, cette remarque étonnante. Ça, Amaru, euh, c'est les fruits visibles euh, les fruits qui sont déjà mûrs, mais il reste encore les fruits invisibles, mmh. ceux que tu cueilleras plus tard. Quand il a dit ça, je, je me suis mis à prier intérieurement. Euh, seigneur, je te confie mon avis qui, qui, qui est devenu complètement barbe. <rire> mais ça n'a pas loupé. Hein, plusieurs mois après, je goûte encore euh, des fruits qui sont liés à cette bah, retraite. Amène. Et euh, donc, euh, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est bah, dès qu'on est déconfiné, bah, allez vous confiner dans une retraite. Non, moi, je suis curieuse, Amaru, euh, c'est quoi ces fruits, à moins que ce soit privé, que vous ayez des principes Mais c'est privé. Et je te été... <rire> remercie. Merci beaucoup Amara